Bah pour le ouais. moment, en tous les cas, euh, et avec ce qu'on défend aujourd'hui, euh, on, on s'est vraiment posé la question du passage en SIC, évidemment, comme la plupart des lieux qui en ouais. sont dans les rouages, dans les calonnées, avec les multiples activités qui sont gérées. Avec, euh, voilà, et, et, et en fait, il y a un endroit où ça, pour l'instant, en tout cas, ça nous parle pas, voire même ouais. ça nous dérange, ouais. euh, parce que bah, la SIC, c'est quand même une société, avec ce que ça raconte euh, d'être une société. L'association 1901 est un modèle qui a été créé, je pense, pour, pour héberger des types de projets comme les nôtres, qui défendent vraiment de la non-lucrativité, qui défendent vraiment du projet local, social, animation, territoire, euh, voilà. tout ce qu'on a, qu a pu ra raconter avant. Et, et, et du coup, on est hyper attaché à ce côté mmh. éducation populaire, association, loi 1901, qui est quand même mmh. une... une... Enfin, c'est un, un beau modèle, c'est un beau statut. Et presque, il, il fait un peu poussiéreux aujourd'hui. Ouais. En fait, si es moderne, tu as un tiers lieu, bah, tu fais une CIC, du coup tu fais participer. Alors dans l'assaut, on peut faire des collèges, on peut avoir des élus qui participent au CA, on peut avoir des usagers qui prennent des décisions. Je veux dire, il y, y a plein de choses. Il peut y avoir des, des collèges de, de, de salariés, si on a envie. Mmh. Enfin, on, peut, on peut multiplier les, les, les formats de la 1901 euh, à, à fond. Et donc pour l'instant, euh, en fait, nous, ça ne ça, ça nous parle pas de, mmh. de passer en société. Et en fait, peut-être qu'à un moment donné, euh, en France, il n'y aura plus une seule asso, euh, grosse assaut employeuse. Il y aura des petites associations voilà, qui, et puis, et puis, des, et puis des, des sociétés. Et ce jour-là, peut-être qu'en fait, ça prendra d'autres sens aussi. Et que, et que ça va se retourner aussi un peu contre... Euh, ce ouais, C'est une défense de, de, de la forme juridique, loi, association 1901, et, et voilà, se dire qu'effectivement, c'est pas la même chose d'être une, une société qu'on raconte quoi. pas et pareil. Vraiment, ça ne raconte pas du tout la même chose dans le récit de notre histoire euh, voilà, associative, pour le coup. Mais ça encore une fois, c'est un, hyper adapté pour euh, plein de structures. Hein, ah oui, pas du tout. Pour, voilà, et puis en plus, on est... on est en réflexion. Enfin, en ouais. plus, on n'est pas complètement enfermé. C'est juste que là, en tout cas, là où on en est, on est. Voilà. On sent que ce n'est pas forcément notre endroit, ce n'est pas ce qu'on veut raconter. Il y a aussi des choses qui ne nous permettent pas, voilà, on en parlait même si ça peut évoluer, l'accueil de services civiques, l'accueil de volontaires européens, européennes. Enfin, voilà, il, y a, il y a des choses mais qui racontent en fait tout ça déjà. Et dans la multiplicité des choses qu'on fait et, euh, et le fait de le, de le penser d'une manière globale, euh, ça, ça sépare un peu les choses le fait de passer en société. Et voilà, ce n'est pas ce qui nous correspond le plus quoi.